Et c'est pas Tomina la rue Mambo Banana, on Et d'autres, les baloups, la va la biso, attaque comme une na partagez code de code de code de code de code de Bonjour les gars, bonjour peuple congolais, bonjour, bonjour. bonjour à l'école basse au connecté. Nous sommes 12h ici en Irlande, une France, une Belgique, et 13h, je crois. je vais répondre ça, est Campagne, Nous étions tous connectés dans ma cambo et à l'Italie, camére, camére, camére, Et entre-temps, ma cambo est belle et les calambres à l'abusso, ok, toujours aux alentours, semble que toujours ignoré en gros. Ma cambo est sérieux. Alors, alors là, on a profité de, de, Et de nous bah, ce que nous, nous avons fait. Evolved, nous avons profité de ce que nous avons fait. Nous avons profité de ce que notre responsabilité aujourd'hui, c'est que tout s'est retrouvé. Bisoy Billa, au toit la majorité des gens travaillent. La majorité des gens cherchent si a un a Même s'ils ne gagnent pas plus, ils est en train de se retrouver quand même. Et dans plusieurs pays d'Europe, même sur salaté du moins l'État a coupé son d'accord, l'État a coupé Olia, l'État a coupé lala Je sais pas, on a beaucoup de du moins en Irlande, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au pays? Il y a certaines choses, des fois, nous devons les dire tout haut Au lieu de les dire tout bas Le pays va très mal Si quelqu'un vous appelle un bon le pays va très très très très mal Vous devez vous rappeler que quand Félix a eu le pouvoir, il y a Félix un peu plus je vous avais dit que Félix, ma c'est pas mon nom Félix, locaux la Jésus là Jésus là parce que Félix effectivement A sauver qui ma cabilliste na kanda ya population. Bisognion surtout on dit ma qui est que Félix a zan de kona biso, locaux la yemtazui, il ils ont na problème inté total la et loco ni ni oya ko sal il y que Félix est quelqu'un qui quelqu'un nous le savons. il y a Félix est un congolais. Papa niaye un petit bébé, et un congolais. Il a un un il y a un qui a, a biso, quel que soit façon au pouvoir de l'Esprit. Nous avions décidé, nous nous avions décidé de soutenir Félix par patriotisme. Nous savons que Félix a la queue de Vous allez comprendre que même dès au départ, nous étions. Moi, je suis parmi les gens qui étaient contre. Accord, naéna Kabila, Kolobat, Parce que je suis contre dès dès au départ mais Félix avait fait quand même quelque chose il y a bien cause à son pouvoir j'étais contre qu'à pouvoir la caméra parce que je savais qu'il y avait des à mou la mouka la salle qui est un bon à la casse et la bautique à félix c'est un mot caméra il fallait baron ne va récupérer et ça je j'avais déjà expliqué et puis la raison au lieu n'a coquille atteint nous on quand même pas qu'on quoi puis et bata la mouka n'a pas des sujets l'ombra aux voix non vérité désir de vérité désir c'était que de foutaise parce que c'était une horaire, j'avais déjà dit ça, que vous dites Kamere, vous dites Félix, vous tiquez dans ma porte Kamere. Kamere c'est un malin. Kamere ne va pas rembourser cet argent-là, il va au Kamere. Au sur le que Kamere est déjà arrêté, cet argent-là ne sera pas remboursé. Asa a libéré, Asa a libéré, tu es où y et aux est en terre. On va voir Kamere, on va déjà prison, on est fin de la prison, à toi au fond la fin de la prison, après... À quoi ce Félix a rempli ses grâce et Cécile. De toutes les façons, l'argent que caméra a volé par rapport au problème à Congo, ok, comme concentré, c'est une bonne chose à état des droits, mais il y a une distraction. Encore une fois, le pays va très mal. Le pays va très mal. C'est pas parce que, dès qu'on a vu ce Félix, il le pouvoir. Tout le bas le pays va bien, le pays va très mal. Le président Félix est en difficulté face à la cabilliste. Il est en difficulté. Difficulté on a besoin qu'il y ait déjà tant encore l'endimanchi accord avec la cabila, tant encore il y a eu des qui bango dans ma banque au Congo que vous savez, vous vous avez un partenaire. Et ça, que d'abord la première difficulté. Il y a des gens partout, partout, partout. même devant un soldat. Nous avons un partenaire. Nous avons un partenaire. Personne n'avait empêché, n'empêche le président Félix à pardonner FCC, à pardonner Kabila, à considérer Bango comme un partenaire. Mais le message que Félix avait envoyé aux kabilistes, que Là où Félix n'avait pas compris et là où il ne comprend pas toujours, les kabbalistes n'ont jamais eu une bonne volonté envers Félix ni envers les Congolais. Si c'était pour que Félix puisse avoir le pouvoir et gagner de l'argent, là ils ont réussi. Mais si c'est pour les biens des Congolais, les kabbalistes ne veulent pas le biens des Congolais ainsi que les politiciens médiocres tels que les derniers ça fout les populistes « au vous à à vous vous Mais le vrai amour est à Congo, il a le pays va très mal. Déjà, Félix a a pas avec le peuple. Félix connaît très bien c'est quoi la volonté du peuple? Et Félix aussi connaît très bien maintenant quoi la position il y a de la Kabiliste dans le FCC. Si, parce que les tensions, au Félix, c'est un petit peu la Kabiliste dans le FCC, ok, il y a partenaire, il y a un partenaire. D'abord, ils ont commencé à les ridiculiser. Ils ont commencé à ridiculiser Félix dans le Kabiliste dans le Parlement congolais. Quand on a vu la magie, une importance, a mon cousin. Lui, il a dit toujours Oui, c'est pas un problème, nous sommes des partenaires, je suis en train de faire mon travail, tout ça. caméra côté, a Pas de soucis. Mais, tant qu'il y a une nomination, il y a un, un mandataire public dans l'entreprise l'État. Tout le monde a que je suis question a une réponse. Parce que le Congo nous appartient, tous. Nous soutenons le président Félix. Mais nous ne soutenons pas certaines choses que lui, il est en train de faire. L'ordonnance présidentielle nommant le mandataire Peut-être, ils ont mandataire, on ne sait pas. Mais on n'a pas besoin de nommer ces gens-là, les mandataires, pour qu'ils soient arrêtés. Désolé. Les gens tels que le José Makila, au 550 millions pour la construction d'un aéroport, d'un et à Kinshasa, ça est mandataire. Les gens tels que les Lambert Mende, au image il y a Kassik, il y a Deuxième République, il y a le régime à Kabila, ça est mandataire. Je n'ai même pas un problème contre José Makila ou, ou Lambert. Mais non, c'est pas ça en fait le problème. Le vrai problème est que comment est-ce que les gens du FCC sont en train de tout faire pour montrer à la face du monde que le président Félix ne peut pas dire non à Kabila et aux gens du FCC. C'est ça ce que ça veut dire. Est-ce qu'il au sein de FCC Parce qu'il quand il y a FCC, il n'y a pas que des... Des étrangers, il n'y a pas que des Rwandais. Dans le FCC, nous avons des Congolais. Même s'ils soutiennent Kabila, mais ce sont des Congolais. Même s'ils sont avec euh, les gens du perdu, mais ce sont des Congolais. Est-ce que sur les centaines de milliers, si on peut dire des millions de personnes qui soutiennent Kabila, on ne peut pas présenter... Autre personne que José Makila et Lambert Mende. Pour que le président Félix puisse prendre son studio, directeur à cabinet, à signer ordonnance par et à nommer mandataire et à Mais est-ce que vous mesurez au moins l'impact juste et acte Est-ce que le président Félix, même s'il est, est en accord avec Kabila, est-ce que lui-même, il ne peut pas dire oui, ça un copain, mais Dieu, il va y on il va y avoir un peu quand il était en train de former le gouvernement, il y a Iluma. Il avait refusé d'entrer dans le gouvernement Iluma. Mais il y a certaines personnes, certains noms, comme il y quoi, José, moi je suis de l'Équateur, Soudain, il y a un combo qui José Makila. Juste le nom qui est José Makila, il est plus mauvais, plus médiocre que Mobutu. Quand je pense que je pense José Makila est gouverneur, ministre, vice-ministre, responsable gouverneur à Guémena, député, le sénateur, et pas n'a mis ce qu'on en Équateur. Et quand je sais que l'Équateur est là, et vous prenez quelqu'un comme José Makila, tant que mandataire, dans le vrai, Félix a commis, il au 5 ans besoin surtout pendant ba congolais tout bailler sur le moment la vidéo oyo en tout cas pendant ngai bissa décision à mabeko au na ba to fcc okp ça na quand on abandonné qu'on s'est tourné yo ya suka oyo au salle oyo n'est une petite chose peut-être importante mais même que ça peut être Na binon na batelé mais ne fils que voir nana soutient en ngai mais fort en ngai ko cenga va toquer bazà derrière yo Si quelque chose vient ya bateau ya FCC ya bateau ya kala ya bateau va détruire Mboka ya bateau yo va baby Simba comme on a bango ayé na table na yo mais tu peux demander à ton ami kabila donnez-moi les noms d'autres personnes tu peux le faire de toutes les façons, vous êtes déjà partenaire avec Kabila. I don't like that ça, OK De toutes les façons, vous êtes déjà partenaire avec, ai avec Kabila. la, la partenaire dans Kabila, Master Kabila, raïs bien tu nangato, ça l'hélicoptère sont mis balé, partenaire à Libé je suis partenaire avec Kabila. combo ya parce que mon combo et devant les populations. Est-ce que tu peux pas dire ça à Kabila non, président Félix, tu ne peux pas dire à Kabila que Kabila tombe à Master, mais comme il y a Mende, comme il y a José Makila, il va soutenir la ligne de Tu ne peux pas dire ça à Kabila. Est-ce que quoi de plus difficile y a, -a Il y a un Donnez-moi d'autres noms. Mais pourquoi ils doivent te faire des choses Ok, je pèse bien le nom. Pourquoi les gens du FCC doivent te faire les choses pour que tu sois humilié Oui Dans le gouvernement, oui Dans le mandataire, il y a un mandataire, oui Dans Oui, mandataire, il y a un marquement, oui Il y a un oui Dans le majoritaire, il y a, oui. a, oui. a, oui. a, a parlement Mais tu peux dire à ton ami Kabila, président Félix... Ma combo il José Makila et Kole Parce que vous les alliés de façon aux hommes Mangai, dans le peuple congolais. Nous comprenons très bien que Kabila n'a pas détruit ces pays. Bonjour, Newel Chombo. Ceux qui ont détruit ces pays, ce sont les José Makila, ce sont les Lambert-Mende, ce sont les Congolais que toi, tu es en train de les reconduire encore. Mais est-ce que la CAC, FCC, vraiment a posé nos questions il n'y a pas de Congolais où a fils qui a vu un méfisque et des diplôme også... pour nommer la place à José Makina à la Bermende. Et puis, sous gouvernement, il y a des si ordonnances présidentielles. Il y a des Félix et Antoine Chilombo, président de la République aux hein? Zongi Mais est-ce qu'avec ce genre de comportement comment nous allons convaincre vraiment bande de congolais au réseau Ligayo Félix et dire que tous à la semaine de colonisation ou soit que vous vous en foutez dans quand wato ba osala ba wolo Mais non Regarde juste les gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire sur les réseaux sociaux Ceux qui sont autour de toi, président Félix. Sir Mende, Sir Beauchamp, Sir bah, José Makila. Mais c'est trop. Les gens-là sont en train de milliers. Peut-être petit à petit. Est-ce que Kabila a les, les a imposés Mais pourquoi mais vous pouvez même s'ils veulent l'argent. Vous avez l'argent de l'État. Prenez même l'argent de l'État. Si vous avez à bon père, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire. Pour position publique, vous pouvez bien le faire. Envoyez ces gens-là dans l'ambassade, dans l'Afghanistan, dans la Tchécoslovaquie, dans la Somalie. Vous pouvez bien le faire. Donc on s'en dit ici, la José Makila. J'essaie de comprendre que peut-être une façon à Colombo, la bas inimité parlementaire. J'essaie de, de, de défendre tout ça. Mais ma conscience me dit le président Félix, où il a trop Où trop Où trop Je te parle ici avec amour, hein? non, vraiment avec un Derrière, Tout de toutes les façons, je m'en tape. carrément que Je m'en tape parce que je Chinalé, il raté Je m'en tape de ce qu'il fait entre les dix. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Comment est-ce que le président Félix, avec Joseph Kabila, tu peux dire à Joseph Kabila, écoute, mon ami, mon frère. Ça, on te les conseille, tu as, tu as la liberté. Mais c'est nous qui te soutenons. Mais pas les gens comme les José Makila. José Makila, d'ailleurs, il ne va rien faire pour la population. Mais est-ce que Kabila ne peut pas te donner d'autres personnes Est-ce qu'il ne peut même pas te donner d'autres Rouenais Tu sais que José Makila, c'est un Rwanda, c'est un héritier. Il ne peut même pas prendre certains outils comme ça, comme un Congolais. Parce que tu as un Congolais, il va faire ça, il va nommer. Mais pourquoi ils doivent t'humilier comme ça? C'est de l'humiliation pure et simple. C'est de l'humiliation pure et simple. Les gens-là ne peuvent pas revenir. C'est-à-dire, les Mende, les José Makila, quand je le vois comme ça, et quand je pense que c'est l'ordonnance de mon frère, le président Félix Antoine Chilombo, des responsabilité, j'ai envie de vomir. J'ai envie de t'abandonner. Président Félix, quand je vois ce genre de choses, j'ai envie de retirer mon soutien derrière toi. A tes J'ai envie de me retirer derrière toi complètement. Mais comment est-ce que tu peux accepter de faire en sorte que les gens commencent à y'a qu'on ridiculise au boy moi bien ça je ne te soutiens pas pour les postes de travail je m'en fous je m'en tape je te l'ai déjà dit si moi je veux rentrer au congo c'est pour aller travailler volontairement est-ce que y a eu des camarades fait le président félix il y a eu un mot quand il y a eu un maçon d'ailleurs on s'en va la route et on les collègues à négoi oui nous télécons c'est donc je t'ai dit au départ qu'ils accueillent rien mais est-ce que Kabila ne peut pas, tu peux pas dire à Kabila, est-ce que, on ce que je Kabila Rokambo, en face, que, on a a dit, on a dit, on a dit, on on a dit, ne pas, on va, comprendre et va penser que...… Mais même si ils n'ont pas y a y a y a n'a pas le gouvernement majorité à parler c'est toi le président de la république mon frère personne a ta présidence pendant un mois de children, un mois pas moi y a pendant un mois après dans une disolution après personne présidence président Félix pendant un mois dans ce qui est le président soir. Mais si tu as négocié avec Kabila, si Kabila est ton partenaire, si Kabila est ton ami, c'est là raison qu'il y a amitié comme importante. Yaya, Joyote. Tu as coopéré bien avec Joyote, Mendez. Tu as coopéré bien avec Joyote, José Makila. José Makila n'a rien foutu chez moi à l'Équateur. Et juste Il y a quoi qu'on connaît J'ai essayé de te défendre pour dire que non. Et a peut être une stratégie, le président de l'ensemble du Canada, et continue à traiter. Pour te dire vrai, sincèrement, c'est qu'il continue à traiter. Et je vous ai toujours dit qu'il hypocrite. Si les choses ne marchent pas, je l'ai toujours dit, Kabila n'est pas votre partenaire. Kabila n'est pas votre partenaire. Je suis hypocrite, je suis fanatique, je suis née pas Kabila partenaire na bangombe. J'avais dit que Kamere a un espion dangereux. Les personnes qui te soutiennent là, qui insultent les gens là, qui sont ici en train d'attaquer tout le monde là, qui n'acceptent pas les critiques constructives, étaient contre moi quand j'avais dit que Kamere c'est un malaise, c'est un dangereux. Comment, comment les gens là peuvent vouloir te faire haïr dans la vie de Je te dit clairement, Nabi Sani Nazaboui, Nakomi Nasouka, il y a qu'à va détruire le Congo, il y a avoir la poste. Mais pas la mer, même Pas, pas, pas, pas la mer, même pas, pas Je sais pas qui là. Je sais, Mais, mais l'aéroport, l'argent... Ce qui est 55 millions, il y a, un qui a la banque l'aéroport, il, il y a Kinshasa, il y a, un qui a, maquette, un qui a un tsunami, il y a un qui a L'argent est parti où mais Prenez même l'argent que la, la réserve, 10 millions, 15 millions, 20 millions du Kabila Je ne vais pas nommer ces gens-ci, Je après ça va 5 millions, 5 millions va faire Et aussi, il va prendre dans du peuple C'est-à-dire que le Président Félix, c'est qu'on s'en foutre de la vie sauf Je vais tout soutenir, c'est-à-dire qu'on s'en foutre, le Président Lomé qui est Je m'en foutre, je vais faire ça, je vais c'est ça Les gens-là ne peuvent pas revenir, il n'y a pas de jeunes diplômés au Congo est-ce qu'il n'y a pas les gens qualifiés au Congo Il n'y a pas de licenciés au Congo. Il n'y a pas des gens... Oubliez ma il dépense. D'abord, on va aller à la maison, on on on on il dépense, il mais vous aussi qui soutenez Félix, vous ne l'aimez pas du tout. Vous êtes là, c'est Fatih Béton, Fatih Béton, Mokagobongo. Oui, mais quand il est en train de faire le faux pas, vous devez vous lever. Vous vous étiez levé ici, à Genève. Quand le président Félix avait pris la décision de soutenir Fayou, vous vous étiez levé pendant que vous avez retiré c'est toi le président. Donc José Makila doit rentrer parce que Kabila vécu le rentre. Mais est-ce que Kabila a un a, a, a, a respect pour la, pour la, pour la, pour la, pour la Félix Kabila a vraiment le respect pour, le, pour la Félix. C'est-à-dire qu'il est entre des de Pour moi, ce que je dis, ils ont engagé Ngaï. Ils sont en train de faire haïr le président Félix aux yeux du peuple exactement ce que les gens du FC sont en train de faire. C'est-à-dire que nous ne voyons pas Kabila qui a nommé ces gens-là. a mis ça à José Makila, José Makila. Moi, petit, n'a l'a cousin, n'a Bon coopérer, C'est comme ça que tu dois agir, parce que tu dois tenir aussi compte dans action. De toutes les façons, les gens qui te soutiennent hein, au bazar, Pembe et te sont toujours haïs. Et puis les gens qui sont autour de toi ne te disent jamais la vérité. Toujours les maçons. Flatterie, flatterie, flatterie, flatterie. Flatter. Je suis déçu. C'est la première fois où oh, oh, on a dit ça maintenant ouvertement que je suis dessus. Les noms la même chose qui et à Kabila, dit à Kabila ceci. Dès que président pendant un mois. Dès que président Mon frère Bissa ma ça Il pendant un mois Au monde, Nabi que dans l'écueil, je dis pas ça. Na au corps. Au comme président de République. Nous protégeons, pour que nous la population, nous avons mis la sécurité dans notre pays. Nous avons mis la sécurité, nous avons mis la Mais tous ces gens-là, je vais les enfiler en prison. C'est d'ailleurs sa preuve assuffisant, c'est qu'on ce a bali la masse de notre pays. Un, tu as la population derrière toi. De deux, tu as le peuple derrière toi. Et toi, tu es Congolais pire sans fils. Il y a un grand parti politique. Il y a Congo, il deux personnes. Je ne je comprends pas. Je, comprends. je sais que les gens vont commencer à insulter. Comme d'habitude, insulter, moi, je m'en tape. Au finir, la page n'a bloqué. On a le Tu peux dire tout ce que tu veux dire chez toi. Dites au président de la Félix. Il y a préféré vérité. Moi, je suis un villageois équateur. Je suis villageois équateur. Je suis un villageois na Je Na Jose José Makila. Pendant que je Awa. ne pas comprendre. Je suis Awa. Je suis Awa. Parce que ce qui est dans mon cœur, ils ont brouillonné dans Man, Man, Man, le niveau de mon cœur. Si on continue à me dire ça, c'est un semblant. C'est un semblant. Ces gens-là ne peuvent. Et ça quelle alternance avec les mêmes personnes comme ça Quelle alternance avec le José Makila. Je ne sais même pas pourquoi ces gens-là. Je, je sais même pas. Je sais même pas qu'est-ce que les Congos a fait pour émériter ma situation. Je ne sais même pas. C'est pas tout le monde qui sait pas pour aller avoir les postes. Hein? C'est pas tout le monde qui se balle qu à cause de vos fonctions. Non, c'est-à-dire, le message de la routine de l'absolu, carrément, l'objet qui est, bah, yaya, et pas dans la espoir, et zate, dans le salamakambo, dans le salamakambo, Vous voulez vraiment qu'on. Que, si C'est pourquoi les gens ne parlent pas, ne font pas des vidéos, qui sont autour de toi, et qui vont commencer à commenter méchamment ici. Ce sont des hypocrites, des flatteurs, des populistes. Ce sont les gens comme les Daniel Safou qui vont commencer à lui donner des roses à Jeannette Kabila. À, à c'est la seule raison que tu ne tu pourras, tu pourras pas voir les gens qui sont à côté de toi. C'est la seule raison que tu vas voir que les, les gens qui sont à côté de toi ne vont pas se permettre de faire ce que moi je suis en train de faire. Ils ne vont pas le faire. Ils vont faire des, des petits commentaires ici par là et après c'est fini. Et ce qu'ils vont faire, ils vont commencer à m'attaquer. C'est tout ce qu'ils vont faire et dis-moi si tout ce que je suis en train de te dire là je t'ai insulté et dis-moi sincèrement je comprends en tant que chrétien tu ne veux pas rendre le mal pour le mal je comprends en tant que chrétien tu veux que la justice fasse son travail je comprends en tant que chrétien tu es épris de l'amour du prochain je comprends en tant que chrétien, tu es quelqu'un naturellement de bien. Je comprends en tant que chrétien que tu veux faire du bien. Et là que ça a de J'avais de l'espoir, beaucoup d'espoir sur toi. Mais pour dire le vrai, Nomination à ma PCAO. Ouais. Je suis en train d'avoir peur et que ce que Kamere a dit, malgré qu'il a volé l'argent, je ne suis pas en train d'entrer derrière Kamere. Kamere a volé l'argent, oui, c'est vrai. Mais ce que Kamere a dit, effectivement, ces gens-là sont là pour t'humilier. Et ça, c'est la vérité. Mais une chose est sûre, une chose est certaine moi je suis très confiant et que la personne qui peut faire le changement c'est toi c'est pas le peuple la personne qui doit choisir les bons cas c'est toi c'est pas le peuple tu dois te choisir si tu fais l'alliance avec les gens là tu vas aller avec eux tu vas tomber avec eux fin croyez moi mon frère et Président Félix. Si les gens-là avaient manifesté, manifesté une bonne volonté, il y a pour ça les choses autrement d'un qu'ils ont Ibango. Pourquoi ils sont en train d'agir de la même façon Parce que dès au départ, ils ont compris, comme si ils de l'autre côté, ils ont compris de l'autre côté. Parce que dès au départ, aux sur le lobby, le Cambo, le lobby, le les gens qui au lobby du au lobby président ne peut pas dire. Je Mabunda, pas Sakembetia. Janine je Mais parlez comme ça. Les temps Mais parlez comme ça. Même ce Kabila est a à à la chaîne à la télévision. Il a de parler dans la prison de la République. Il n'y a pas Ce pays a besoin d'un président. Un peu dictateur. Vous comprenez Déjà, d'abord, on peut nos ordres de récupérer. Ordre, on ne pas la raider. On ne peut pas la Ça dit, bon, salut à Kambo. Tu sais que il était au pouvoir. Parce que c'est que, un à un outrage à leur. Ils ont eu sala, outrage un outrage envers yo, on ont eu un Ils ont outrage envers vous parce que y a ça l'outrage au chef de l'État dans la prison. Alors vous pensez prisonner mon vais prisonner mon 4 prison. Mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ou c'est moi qui vois. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Mon président. Mon président. Mon président. Mon président. Mon président please Ko tcha Kombo ya batu Oyo bazala ki na régime akabila Kabila Na ba ordonnance na hôtel Bato roko ba bouchab Bato roko ba Kimbuta, Bato roko ba Henri Mova Bato roko ba, ba Ba ki nyo soa Na obazala ki Ba zoko reflekta Obazala image ya Kabila Ya souffrance ya 18 ans Lucas N'Gambouya Kabila, bat au bisot au Yébité. Kabila, Batoba au passe ouvertement. Lucas ya Kabila, à table rwandais n'a pas Burundi à ça pour lui. Mais t'as teck mais au peuple toi bate. Pas ces gens là, pas les José Makila, les gens comme les José Makila, si moi bissa ça, hum. sont les gens. Qui chaque jour, dans la télévision nationale, il est a 5 fois dans la TV nationale. Chaque jour, ou soit que vous avez peut-être introduit, chaque jour, avant l'information, il y a la TV, il y a la TV, il la chaque jour, vous savez, le peuple, on les, les contrôle. Vous savez, leadership, peuple, alors la situation est je musique. Je musique. Au musique, Au musique, au ensemble, ensemble, ensemble, ensemble. Les étapes de la situation en en sorte que les hommes et les femmes échangent alternance il faut être à la visible il faut être à la visible il faut alternance Ça, bientôt des ans qu'est-ce qui se passe monsieur le président qu'est-ce qui se passe ok la mouton, nous sommes des gens qui Christian de question. Ils ont eu des amours et amours. Espoir à Congo. Ils ont eu ou bien tous les amours. Oui, nous disons bien que l'état des droits à la Caméra, ça C'est pas toi qui as accusé la Caméra. Tu as laissé l'état des droits faire ces choses dans sa maison autour de toi. Vérité et salement. Mais les humains sont encore là-bas. Les gens des kabilistes, ils sont encore là-bas. Ceux qui ont détruit avant, ils sont encore là-bas. Ce n'est pas le jugement des caméras qui va faire en sorte... Que, et là, il y a l'accent sur le état de brecotti. Hein. C'est le jugement. Il y a bateau. et y a qui a été mis en maman. On a un bateau. On a un bateau. On a un Il y a un bateau. a un bateau. On a pas... On oh, a Pour moi, s'il faut libérer quand même les kabilistes, il faut les libérer. Je m'en tape. Parce que l'argent qu'il a volé, ils acquièrent. Oh yosala qui y a vos heures, tu sais mais na yo comprends qui t'es maintenant que tu as compris. On libérer. Bah qu'on d'année peut-être même pas vingt ans. Pourquoi vingt ans? Almati gaier ça c'est la colère de la population ne peut pas aller sur la Cameroun. L'argent que Cameroun a volé au Congo et qu'on calme même pas na seconde dans ma bongo ma jose ma kila dans ma torba oh que ça va fonctionner ybila au Congo. Je, je, je ne sais pas. Donc, ben, je fais un effort personnel. Donc, on, on de... -il, il y a aucun abus thématique au Kigali. Donc, à tout Donc on pensait que va alliez dessus. Ce qui est loco et salemi les grandes en ok, actes et outils et puis autorisé par le président Félix. Y a mal tonoko José Makila. N'engue autour ah, ça okay. qu'on ordonnance présidentielle. Ah, ordonnance ah. présidentielle, y a ah. président ami. Mutoyabisa, Félix, Antoine, Chilombo. Mutoyabisa à soutenaca. Mutoyabisa à télémit à PC Espoir. Bissa, a zoûe Benga gabatoma qui a de quoi soutenir y je suis un homme la José Makila. na ma responsabilité PCA. Ce qui est Nimi, il y a entreprise et l'état. l'État Les gens-là ne peuvent même pas. Quand on a poste, il Nimi. Qui te donne sa femme ou son enfant Il y a la enfant. Il a un ils sont en train de faire ça pour tumuler le président Félix. Et vous, les conseillers du le président Félix. Vous, n'est plus là pour dire que c'est Kamé qui est en train de faire tout ça. Le président Félix a des conseillers là-bas. Mais pourquoi vous ne lui dites pas que je suis en train de dire président, ça ne va pas passer. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Dans le partenariat entre Félix et Kabila, c'était un partenariat gagnant-gagnant. Ga c'est pas gagnant perdant. Et gagnant ne signifie pas que le président va là, il bah, faut des salaires, non, non, non. Gagnant ne signifie pas que il partenariat pour le peuple. C'est là, c'est ça. c'était ça la définition de partenariat. C'est bon, c'est un partenariat. Du moins, il y a même... un partenariat. On comprend, on tolère le partenariat. C'est à ce niveau-là. Et puis, dans le partenariat il y a ce qu'on appelle le respect. Entre un homme et une femme, il doit y avoir un respect. Entre un père et un fils, il doit y avoir un respect. Tel entre les partenaires politiques, il doit y avoir le respect. Ce n'est pas parce que tu acceptes Kabila comme ton partenaire. Ce n'est pas parce qu'ils sont majorité, mais tu es on, tu es le garant de la nation. Kabila, on lui donnait des noms. Et les noms qu'il ne voulait pas, ils les ont enlevait. Mais maintenant, tout le monde, France, France, France, mais, il y a des gens qui sont mais il y a-t-il pas de Congolais il y a des gens qui dans Qu'est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que mon pays a fait pour mériter cette opprobre? Oh, il opprobre, a des opprombres. Sais... Vous savez, il y a certaines personnes... C'est difficile peut-être d'avoir le bango hein? Mais il y a certaines personnes, je suis un chrétien, je dois essayer de faire un effort. Il y a qu'on langage, pour parler d'émotion. Mais pas les José Makila, pas les Lambert Mendes. Pas les José Makila, pas les Lambert Mende. Mettez-les peut-être, les conseillers, mettez-les dans, dans des endroits non visibles. Est-ce que nous avons Congo, on a Makara, Kabila? Mais il est là. Bisi Makara est là-bas. Est-ce que vous savez combien de personnes qui sont très influentes au il y a Kabila Kabangue, qui n'ont même pas une responsabilité? Mais ils sont là. Pourquoi nous remettre même les je comprends peut-être qu'il y a une unité, mais même pas, même dans Mais je qu'il a un vrai voleur. Je sais qu'il a un vrai voleur. Il y a 190 degrés. insultant Kabila, étant un roi un de a un tsunami, a Papa Mouné, nous a des que le papa avait dit que papa avait dit que le papa avait dit que le papa avait dit que le papa avait dit a le papa avait dit que le papa le il y a que Il y a une encore plus parce que le papa avait dit que que que il est mon frère de l'équateur. Il y a un peu de qui gouvernent, la zone où il y a un mini barrage hydroélectrique qui est courant dans la ville de Zongo. Il y a une face à Centrafrique dans, dans la capitale. Incapable. Il y a un mini barrage hydroélectrique pour Zongo électrifier. Il y a un mini barrage hydroélectrique qui coûte moins de 1 million. Moins de 1 million de dollars à saler à côté. Et l'Équateur est resté le plus pauvre de Et un gars comme ça, vous les ramenez. Est-ce que la carte 4 FCC rejoindre l'Équateur, c'est Kabila, mon frère? Non, il y a tu un masque. Parce, que... parce a un masque. Tu génération beaucoup. Joseph, Kabila, Raïs. Tout ce qu'il y a tout voir, c'est que vrai. Est-ce que un un de Pourquoi nous avons-nous en fait bon un peu ça... D'abord, Olive Lembe dans la serre. L'équipe a Olive Lembe, pire, euh, propre, petit dans la vie. Tu comptes en Irlande, en 2023, même jour. Tu vas parler de mon pire, petit dans la à niveau zéro. L'équipe a Olive Lembe. Donc, Olive à la serre, es? c'est ma sœur. Mais, on a déjà un mon bébé. Je ne sais pas sécurité dans Congo, je comprends pas. Vous un tabou, le oui, il y a un peu comme ça, un peu qui Felix un peu comme ça, un un un ça, un c'est-à-dire, peuple, quand un combat, José Makila, à la mer Mende, José Makila. Oui, il y a un il a a un combat, il un il y a -y, -y. De il Markies -y. un combat, un combat, il sous a un combat, il combat, un beaucoup il y a à et il y a des gens qui sont en train C'est un objet qui est en train de se faire. Il comprendre ce qui peut être possible. Et j'avais dit ces choses-là. Il faut avoir les yeux de l'aigle pour comprendre certaines situations. J'avais dit que. ça population est en train dans se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Et façon à ça, la population est en train de se pouvoir C'est comme ça qu'il y a pouvoir. L'élection ou pas, ça c'est pas mon problème. Et pas que Félix a monté à Malam. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bah, ça dit que, tant on déjà colère la population et qui tient, tu qu as est... pour bah, récupérer le Parlement de Basak Bagnaba. Ah, bah récupérer le Sénat. Ah, bah récupérer ma bah, gouverneur sur ma province. Ah, bah récupérer bah, bah, bah, bah, La vie, c'est un peu plus. Vous savez, je suis un peu plus. Félix. Mais bon, peut-être. sont comme le pouvoir qu'on peut changer. Tout ça. Mais je suis tellement déçu. Ok. Je sais pas. Naza, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment déçu. Pas contre toi, personnellement, le président Félix. Mais contre, parce qu'on passe contre le fait, fait un de la population exprès. Je ne sais pas si tu te rends vraiment content. Il y a des faits qui sont sans Il y a des qui sont tous les pays qui sont allés. Juste ça, je ne sais pas ce que je vous conseille. On a mis ce niveau et niveau. C'est-à-dire que c'est une façon... Et puis, on a trois ans à mandat. Et puis, dollars, ils ont qu'on Et puis, passe la à ils ont qu'on continue qu'on continue. Donc, y a un sabotage. un le sabotage exprès. Parce moi, que nous, nous avons récupéré Sénine gouverneur. L'élection 2023, nous avons faire un sabotage.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 présidence à Félix, il n'y a qu'à Break, Moko, qui est mon bason, il n'y pas d'alternance. De toute la façon, la logique de l'alternance, cest à c'est eux qui contrôlent le Parlement, c'est eux qui contrôlent le gouvernement, c'est eux qui contrôlent le Sénat, c'est eux qui contrôlent l'entreprise le bah Barou, toi, ça, partout. Vous comprenez Mais au lieu de dire le président Félix ne fait que honorer Wana. Il y a un homo la bateau, il y a un calacalabana, il y bateau, il y a un homo la bateau. C'est pour te dire, c'est comme quoi C'est comme te dire que Félix, est ce faut C'est peut-être ça. Si c'est pas ça, c'est que Félix, c'est que accepter. Je que C'est possible. C'est possible, parce que tu c'est important. Mais est-ce qu'il s'est rendu compte de la réaction à Bissot je ne sais pas. Je suis si mon président de la République. Un message que avec nous pour, pour nous Mais, en tout cas, pour te dire la vie si on a mis ça à côté du président Félix, c'est qu'on ne quitte pas. Mais, on a chance parce que tout le peuple a et que ceux qui là dit, oh, je sais on peut te pardonner. Mais on va pardonner jusqu'à quand, monsieur le président. On va te donner une chance au bon Xiaobo Mais ça a quand même conscient. N'a pas ce que quand même moi conscient. Parce que, on dit le peuple, on les contrôle. Bien sûr, a la République et gens autour de toi peuvent te le peuple, on les contrôle. Dans la terre, on esprit grec, grec, grec, grec, esprit grégus, esprit grec, mais c'est les chefs qui prennent les décisions, parce que les décisions à mon tour, Makila et cause à jamais bénéfice pour la Congo, jamais. Bah toi là. parce que bah, prouver mes capacités dans ne bah on s'en a jamais mal pour la Congo. Bah, mettez-nous de nouvelles têtes. Nous avons beaucoup de communicateurs, de cadre dans le FCC. Donnez-nous des fils qui C'est une position. Mm. Parce que lui au moins attaque communicateur a y battu à ça et l'autre côté. donnez à ces gens là donnez à ces gens là mais parce que la plus perdue là tout là bon c'est l'ordre donnez à Machala, là on va à, à donnez-lui donnez mais pas les gens comme le José Nakira. là ça c'est vraiment yo oh, poussé pendant pendant que nous que nous risque beaucoup et comme je l'ai toujours dit, on a un choix ça. Soit au a le choix que la population a continué à faire tu continues à faire des choses. Soit on a un choix que tout ça soit au que tout ça au tout tu Parce que c'est comme ça que les gens vont dire Je il ne pose pas de questions. Il ne te contredise pas. Il ne te demande pas pourquoi. Il ne te dise pas que voici ce que ça peut faire. Tu sais, quand tu es à côté des chefs, hein, ou de quoi, président de la République, il faut avoir l'audace de lui dire Président, ça ça va pas marcher. Il faut avoir l'audace de le dire Président, avec tous les respects, si tu vas le faire, tu vas assumer les conséquences mais moi en tant que ton collaborateur je dis que ça, ça ne pourra pas marcher quand les choses ne vont pas marcher si le président le fait quand même ou le chef le fait quand même et que ça a les maquillent ma camo on raison tu sais qu'est-ce qui, qu qui arrive chez toi? au mati la considération envers le chef Vous comprenez moi a une tactique à 4 c'est à dire que c'est comme ça que le chef m'est-il. y a moi le commandant. Chef a quoi fait d'abou. Habite-t-il à la tout Ah, habite-t-il la tindamba bissa? T'es quoi pour la tindamba montana? Ah, t'es tindamba Lionel. Ah, t'es Tinda Gaël. Tindamba Daïton. Parce que le chef connaît tout le monde. C'est pourquoi quand vous êtes à côté du chef, tâchez de lui dire la vérité. Tâchez de lui dire la vérité. Nomination, il y a la mer mêlée. José Makila, surtout Jose José Makila. Et Koti à ta ma congolaise. Nazo va le Félix. va finir Félix. va le la va le président Félix. le le yango tolingi yango le président Félix qu'on nomme so sont les biso donc Batuana n'a pas bisabou. Toi ça il faut souka. Milokwa voilà il fait souka il faut tika yango. Voilà pendant la négociation zalambaliboso n'a senti que n'azalie dessus. Parce que tu as la tu, as, tu as la possibilité de négocier avec Kabila pour qu'il te donne les noms d'autres personnes. Pour qui te donne le nom de... pour la simple raison, j'ai besoin que mon gouvernement puisse avoir des nouvelles faces, pas des anciennes. Joseph Kabila, donne moi-même, ce qui m'a dit, il y a une famille, il a j'ai besoin, je suis en train de coopérer avec Kabila, mais j'ai besoin que le régime n'en Ezala pas fasse face à ma langue. Parce que ce que je ma partenaire, c'est-à-dire que vous coopérez. Mais à côté de l'embête, ils ont dit, mais on est côté de moi, on est vous Ça de on est à côté de moi, bête à côté de moi, à côté de moi, on est à de de la République, ont Mais, mais c'était on pas à toi de réagir. à côté de à de de réagir à de de à de à président de la République? Mouta ça, ça j'ai dit Mabou dans la présidence de la Sénat. Ouais. Il y a parlement. Moi, ma ministre, ma députée, si ouais, ma so, on a un conseil à président, on a réglé contre Nabango. On a réglé contre Nabango. On a réglé contre Nabango. Et puis, on avait vu le que Jean-Marc Aboune, les seuls qui le qui essayait au moins de se lever et de parler ouvertement contre ces gens-là. Mais où sont partis tous les autres, les ministres, les autres qui sont là-bas Écoutez, les chefs vivent à cause de vous. Les conseillers du chef elle, sont là censés aider les chefs à prendre une bonne direction. Et c'est là que j'avais dit coup de chapeau. Et là j'avais dit effectivement c'est comme ça que les chefs doivent se faire. Et je commence à penser que ça on va marcher, tu ne vas pas aller à la base président Félix, il va vous envoyer un message à C'est pourquoi je vais vous poser la question parce qu'il va te dire clairement, oh, il va vous regarder. Le Congo va très mal. Quand on a mis un message à dans ma réserve, il y a une banque, il y a rendez monde qui a une bonne dépréciation monétaire et salaire. Ça, ça n'a rien à voir avec Kabila. Ça n'a rien à voir avec Félix. Il y a des toucher système monétaire. Ça, ils toucher, c'est normal. Ben, bah, expliquer à lui sur l'économie. Ma c'était Mais on avait quand même compris qu'il ne fallait pas toucher. à table l'instruction à chef de l'État, il ne fallait pas toucher. Ça veut pas dire que quand le chef instruit il va faire exactement comme le chef a dit. Non, il faut savoir dire au chef, que je ne vais pas faire ça et donner tes arguments. Parce que si je fais ça, voici ce que ça va donner. Mais si le chef commence à engager, tu lui dis, chef, cette décision... Je suis en train de les équiter parce que tu me l'as demandé. Ce so que Simbi, je viens chez toi, le chef, je vais dire, le chef, je t'avais dit que. Et aussi, matin, Simbi, félicitations. Tu avais raison. Ce so que Simbi, le chef, va commencer à faire confiance à toi. Est-ce que c'est ça le moment où tu Et sais, le chef n'est pas le président n'est pas là, seulement bon, il y a derrière le chef. Non, non, non, non. Et je vous ai vu en train de dire que non, les concepteurs sont à qui ça. Mais effectivement, quand vous êtes à côté des chefs, vous devez concevoir les idées pour que les chefs puissent agir. Ah. Dans ça, qui est fort, dans... comment est-ce qu'elle m'a dit? Donc euh, je ne sais pas. Vous voyez qu'il y a un peu. Le niveau aux ans, il était Bon. Le président Félix est libre. Hein? Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de le rejuger. Mais c'est une très mauvaise décision. Une très mauvaise décision. Il y a un nommé Batonata ou tu parles Kabila. Avec Kabila, vous aviez la possibilité de négocier. Tu parles avec Kabila, tu as le, le président de la République. Attaque bila la moto à faciliter qu'il soit une passation pacifique. Walla. Mais actuel premier ministre, attuée actuel président de la République. Où ça n'a de rouge On va y une position de Le Nous avons appris que nous avons mon numéro zéro, Félix. Aux avons été mon numéro zéro. aux avons été ma malle à mon numéro zéro. aux avons numéro zéro. Je vais voir si dans l'armée joue des gens D'ailleurs tu as des gens dans l'armée On t'a L'armée est derrière toi Les congolais ben, sont solo, solo, ben, derrière toi Soyez ben, vont monter forme maintenant Le vrai congolais ben, derrière toi Et belé Tu comprends s'il so, y a action à Kinshasa, une action mot propre. Vous comprenez hein, Parce qu'ils ont raison. Ils ont raison, Les gens-là sont en train de t'empêcher de faire le travail pour le peuple. Toute la population va être derrière toi. Si toute action que tu vas faire contre les gens de FCC, je dis bien, je pèse bien mes mots, y compris Kabila. Si aujourd'hui tu décides, Kabila a résidence civil. Ou t'invises combien de batailles sont encerclées les On Peut-être qu'on a l'Est qu'on a de ouais quand un homme a l'Est de vous comprenez il a intérêt de ne pas faire ce qu'il est en train de faire, parce que, oui, il a eu l'Emisayo et pas un peuple. Mais plus grave encore, il a dans l'Emisayo ça dit comment ils ont continuer, Vous comprenez? et ça pour ça je ne pas vraiment de soucis, comment ils ont continuer, mais je pense pas que ils Kabila, cabi, les amis qui a FCC. parce que Kabila laisse ces gens là bas sur la mandataire tout ça et aussi ils se décide, moi je vais prendre mon téléphone allez, massa, mais ils sont à Matunayawa na parce qu'ils comprennent pas que maman doit-il bomberbo coller caio, même bon quand Joseph Kabila il y a Alors, il a il a le a je vais de instruction Je a eu il a Kabila, a eu il y a un peu de il a les gens-là ne reflètent pas l'image à de Artenance. des gens dans les gouvernements euh, bah, bah, le -no, dans le cadre Parlement le... dans le Parlement Bazali, en tout cas, dans ma mandataire publique, le mandataire public, il y a des gens le dans le, cadre PPD, dans le cadre FCC, non, non, mais bon, le parce que tout se passe comme ça. C'est pourquoi il faut avoir le réflexe et les idées pour proposer aux chefs certaines choses. Le président de la... De la... De la Joseph, Massana. Je ne sais pas partenaire. ben là Pourquoi tu as jugé maquillage à la maison On va pour ça. Mais comment va-t-on être libéré Du moins, je pense que le président Félix va écouter ses messages. Et il va aussi essayer de comprendre beaucoup de choses parce qu'il doit comprendre il doit comprendre Président félix doit comprendre que d'autres choses ça va même le présent il est invisible il faut penser à la terre il faut mon améné bâtona je sais pas Il a déception au pays du sur président félix mais là, Osan de Golabissot, okay. uh, arrêtez, s'il te plaît. Arrêtez. Arrêtez que les gens cavateurs n'ont pas Ils sont à temps nous de en train que niveau ont sans salaire. sans sans salaire. ont ont ont Zonga a un conseil sans salaire. Attends un téléphone bisabenganga, vous avez vous avez ça massa. ça Parce que les obligé de 2023, président de la république va voter. ça, il la république. Tu vas à lire, je que vous avez dit que préparé déjà 2023. Vous préparé déjà 2023. Dans nos il y a des dépenses qui sont divisées dans la carte. Vous avez dit vous vous Il faut non, il y a un Master. Bon, président, il y a un président, Master. a fonction Président, c'est la fonction. Président, c'est la fonction. Donc, il y a un maragraphe. Qu'est-ce qui se passe là-bas au juste Qui sont autour du chef Qui sont dans le cercle carré du chef Bon, peut-être que le maragraphe, il y a un poison. C'est possible. Mais je ne veux pas avoir peur et pour travailler, pour aider volontairement. Je pense bien même. Parce que le Congo, c'est notre pays. Les gens-là ne doivent pas être nommés. Et quelqu'un à côté de toi doit dire ça ouvertement dans les télés, que Batuana ya Kabila, qui ont nommé Bomoté. Merci, les gars.